We're oh, rassembler tous les oubliés pour qu'ils soient visibles aux yeux de tout le monde et montrer que cette, ce traguenard, en fait, cette injustice du Ségur, en fait, n'a été qu'une opération publicitaire qui vise à nous diviser davantage. Moi, je suis partie des occupantes, euh, des occupants du théâtre Cornouailles de Quimper. Ouais. Et, euh, et voilà, et on défend, euh, on, on deux le retrait de la loi sans chômage qui concerne tout le monde, hein, finalement. Et, euh, et puis un meilleur traitement de, des, des intermittents qui n'ont pas pu travailler euh, durant toute, toute cette année et demie de, de galère covidiennes. Pourquoi il n'y aurait pas de cheminots ici Les cheminots, comme l'ensemble des citoyens, défendent l'hôpital, comme tous les services publics. Beaucoup de super sur l'emploi. Toujours et encore. Nous sommes heureux de travailler, hein. moi je suis retraité, mais euh, j'ai fait ma part, j'ai construit la SMCF et là euh, la direction est en train de la démanteler d'une force euh, inimaginable. Ça ne sera pas un printemps nouveau, ça va être un été nouveau. Ouais. Et il est important de savoir que... Euh... Le gouvernement parle répondre, beaucoup hein, de, de, de l'autonomie, de, de garder les personnes à la maison et sans nous, ça serait pas possible. Donc, il faut absolument une reconnaissance et c'est souvent que la revalorisation et la reconnaissance, et ça part par une augmentation de salaire. Et, euh, et que juste la prolongation de, de, de l'année blanche jusqu'au 31 décembre, c'est pas suffisant. Il y a plein de choses qui sont pas suffisantes et, euh, et c'est pour ça que je suis là, en fait. Manifester mon, mon désaccord, essayer de, voilà, de, de faire changer les choses. Alors, euh, moi je suis aide médico-psychologique au sein d'un foyer de vie à ross dans Finistère mais on travaille euh, en horaire décalé jusqu'à 22h à 22 heures. Enfin, une toute petite prime pour euh, le dimanche et puis les, les jours fériés mais euh, les horaires décalés voilà. mais ça ne va pas chercher très loin et donc du coup là moi ça fait j'ai signé mon CDI en 2017 donc c'est pas très vieux je gagne en travaillant donc euh, deux dimanches 1450 Eh bien au 31 décembre je n'aurais toujours pas fait assez d'heures pour avoir euh, correctement cette assurance chômage donc, euh, c'est injuste, c'est injuste parce que je veux travailler, qu'on m'en donne pas l'occasion et qu'on euh, qu va me pénaliser au 31 décembre parce que euh, c'est bah mal fichu en fait ce système et qu'on n'est pas d'accord mais euh, j'ai l'impression que là-haut ils s'en foutent en fait qu'on ne soit pas d'accord Donc euh, oui on est bien là et, euh, et on continue un super boulot mais super mal rémunéré, donc euh, bah, on, on y croit encore, on dit qu'avec la cégure, euh, voilà, euh, Olivier Véran a, a, a, a accordé un, un petit supplément de salaire, donc bah, il faut qu'il fasse pour tout le monde. Quoi. Bah en fait on estime que le monde de la culture c'est aussi un métier du lien, un métier du lien social, et en fait nous on est dans cette logique du lien, du lien social. Et... Et forcément, vu que le monde de la culture est oublié aussi de la politique gouvernementale, on en a réussi à mettre en place une mobilisation avec les oubliés tout court, les précaires, les intermittents du spectacle, les privés d'emploi. Donc c'est vrai qu'on a uni un peu nos forces pour remettre l'humain au cœur de cette mobilisation qui, est, qui se veut festif. Bah Air France, totalement. Hein, c'est par millions que tout cet argent il est sorti. Donc euh, bon, euh, voilà. Alors c'est sûr que nous on n'est pas produit, on produit rien. Hein, on... Mais euh, voilà, on est quand même dans un pays riche et, euh, et salariés pauvres, bah, ça suffit. Hein. Parce qu'on a toujours des directions qui nous parlent de rentabilité, de taux d'occupation. Et l'humain, il est toujours en dernier. On nous demande de faire plus alors qu'on est déjà à la limite de ce qu'on peut faire. C'est vrai que le Ségur de la Sondée, il a une petite revalorisation salariale aux soignants aux hospitaliers mais il a oublié plein de monde au passage et surtout il n'a pas résolu les problèmes structurels de l'hôpital ou du médico-social, du social. On a toujours un manque de personnel, un manque de lits et c'est pas une petite augmentation de salaire qui va faire oublier tout ça. Surtout que la CGT a demandé 300 euros pour tout le monde et il fallait oublier personne. Qu'on nous donne plus de moyens humains, financiers et qu'on revalorise les professions du secteur de la santé et du médico-social. Et en, bah, on espère être connus enfin parce que Ça le social est souvent pas. celui qui est le plus oublié, le plus invisible. Pourquoi à poil Parce que pour être moins invisible peut-être.